Je voulais bien savoir qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un m'a dit mon futur et comment, comment cette énergie peut, peut être enlevée. Quel est le processus, qu'est-ce qui se passe comme ça? Parce que beaucoup de gens ils veulent cette pré prémonition, comment ça dit? Cette divination. Que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils imaginent toujours que le karma c'est du passé vers le présent. Alors que très souvent le karma c'est du futur vers le présent. Les forces du karma sont dans le futur. Par exemple, lorsque tu poses une intention, et que tu la réalises un jour, ça signifie que la force de l'intention que tu as posée dans le futur, donc une force du futur, a agi vers ton présent, et a permis de réaliser tout ce qu'il y a entre le moment où tu as posé ton intention et la réalisation de l'intention. Donc dans le futur, il y a énormément de force, Et lorsque tu poses des intentions dans le futur et que tu ne les réalises pas, c'est que ton karma passé t'empêche de réaliser ces intentions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de force dans ton futur. L'important, c'est déjà de comprendre la relation qu'il y a entre les énergies qui sont les énergies du karma passé, qui produisent leurs effets, bénéfiques ou malheureux, aujourd'hui, et qu'il y a des énergies qui sont posées dans le futur, elles sont karmiques aussi, ce sont celles des intentions, qui sont bénéfiques ou parfois malheureuses aussi, parce qu'on a posé des intentions dans le futur, évidemment. Et ces énergies agissent vers, vers le présent. C'est comme ça qu'il faut comprendre une partie déjà des forces du karma. Donc quelqu'un qui qui prédit une espèce d'avenir, qu'est-ce qu'il fait. Non, je ne pas de réponse, il faut juste réfléchir. Quand c'est faux, il entraîne lui-même et les autres encore plus dans le mensonge et dans les illusions qui sont la plus grande cause de tous les malheurs du monde et des personnes. Et quand c'est vrai parfois, qu'est-ce qui se réalise une partie du karma de celui qui a fait la prédiction ou un karma qui appartient à n'importe qui d'autre ou bien à l'individu pour qui on la prévoit à qui appartient ce karma là et cette énergie à celui qui fait la prédiction ou bien à une des personnes avec lesquels il est intriqué lui-même et celui pour qui on le fait. Qu'est-ce qu'on prédit Son propre karma ou le karma d'une de ses intrications Que celui qui a une véritable vision des forces du karma qui peut dire, mais il dit jamais. Et tous les autres, soit sont dans l'illusion, dans le mensonge, ou bien ils font du mal. Mais les ignorants ont toujours besoin d'être rassurés. C'est pour ça qu'ils veulent être rassurés sur leur futur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils se plongent encore plus dans ce qui n'est pas la vie. La vie, c'est ici et maintenant. Et on peut poser des intentions quant au futur. Et il faut se donner les moyens de réaliser ces intentions. Sinon, il vaut mieux s'abstenir. C'est pour ça que vous êtes astrologue. Il y a deux formes d'astrologie. Celle qui essaie de prédire le futur. Ça, c'est celle qui a toujours été condamnée par tous les chemins spirituels. Puisque sur le chemin spirituel, on sait les conséquences très négatives pour celui qui le fait. C'est pour ça que les astrologues finissent toujours, presque toujours très mal. Ceux qui font des prédictions. Et l'autre forme d'astrologie qui décrit simplement à partir du passé et du mouvement certaines énergies dans le monde décrivent une situation et celle-là est un art sacré et que dès que l'art sacré devient un art profane et qu'il est vulgarisé il se met au niveau de tous ceux qui cherchent à connaître l'avenir se rassurer. Et donc c'est une façon de ne pas arriver à se rassurer vous de se rassurer faussement toujours.